Bon, je me suis où on était, où, Arca En paf, je suis un Arca... requin Ah merde <rire> Je suis Pompier un, un requin Mais <rire> La compte ta mère, la Nitro <rire> Ah d'accord J'ai cru que c'était l'autre mais dis-moi, dis-donc Arca, on était été où déjà la dernière fois Putain j'en souviens plus du tout mec <rire> <rire> J'en souviens plus de ce scénario Dis-moi bon, le deuxième épisode Alors je vais expliquer ouais. parce que.. <rire> que j'en souviens plus du tout mec. Parce que apparemment un duo ça stérile comme ça. <rire> j'en souviens plus. Le scénario c'est que. Euh, tu te rappelles, il y avait le Ga. Galéon, Galeon. Tu sais le truc or de rose avec euh, là où il peut se téléporter ultra rapidement. Ah oui je m'en rappelle. Quelle ironie monsieur. <rire> The swamp. On va revoir voir Shrek. What are you doing in my swamp T'es à pousser là <rire> <rire> Tiens ah, sans mon cul. <rire> oh mon cul de, de renard. <rire> Ah. On Ah <rire> et Oh comme, non et comme l'expression, la tête dans le cul c'est bien mmh. ouais. Attends, y'a un truc ouais. Eh hey, Petit bâtard Eh <rire> <Et rire> Petit bâtard, le bâtard pour oh, <rire> <rire> oh le petit bâtard Et là, tu vois, je lui ai dit... Putain, il a gâché l'histoire, putain foiré. Oh mais que... Papa <rire> Mais c'est pas possible d'être un oiseau et un runner à la fois, copain Yes. Plus 50 ans de veuillez, style. Je disparais disparaître à l'arrière du plan. Allez, salut <rire> Le petit truc tout mignon, qui <rire> ça n'a aucun sens. Réveille-toi Mais C'est toi en plus beau <rire> Non, je me casse. Là. Je, je vais ta histoire. Alors tu vois, il y a mon copain de qui. <rire> oh putain Vous êtes <rire> tous les deux Ah bah super Moi je suis fatigué. Ça va <rire> je <vais t> <rire> <rire> Putain C'était bizarre Eh hey, mais c'est quoi ça C'est le vaisseau beat Pardon. C'est vraiment très gamin ce que tu dis <rire> Surtout je que, que c'est. ça ressemble pas du tout à un hein, Zizi. J'en ai de bord. Oh Cinquième Mais j'ai retrouvé mon costume pour le festival de carnaval. <rire> le festival de carnaval. Eh! Hey Mais c'est. C'est. Oh. C'est des contrefaçons de moi! Ils ont plagié ma couleur. Attends. Bouge-toi! Oh! Je <rire> me le dis dès que tu l'envoies! Mais merde! Oh. <rire> oh. Oh. <rire> Mais tapé. dis donc! J'ai tapé une bombe, ça a fait ça. J'en a de je viens de le mettre en 5 secondes. Oh ah merde Oh non <rire> Ouais Toi, ouais tu vas voir Oh, oh c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir tu vas voir <rire> Putain Attends moi <rire> Putain J'en de bord, jour 6. Oui ça fait 24. Ah. Alors comme ça je fais pas dans ce <rire> match Saloperie J'avais mal au dos. <rire> ah, J'ai mal au dos. J'en souffre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Eh, tu leur touches pas C'est marrant. <rire> <rire> fais... Oh. Yes, c'est moi qui ai la vie. <rire> Putain. Jour 6. J'apprends enfin la vie. <rire> ouais, c'est la fête. Yes. <rire> euh... C'est les pieds. Wow, personne m'a trop dit. Hey! Captain Pange! Où sont, wow. les Elles sont les nanas? Oooooh! Et où sont les nanas? C'est un pique gros. Oui. alors? En plus, il est violet, ça doit ressembler à ma jeune. Wow! Mais. Qu'est-ce qui se passe? Whoa! Hm. Hé hé hé hé. The ice cover. Ouais, on a une tête de con. Ouais, ouais. Laisse-moi vous rattraper. Oh non, pas lui. Il va nous chercher le boss. Wow. Ah! Putain, ah. comment on se fait enchaîner. Ah mais laissez-moi Putain <rire> Moi aussi. Putain, on se hey fait toi, enchaîner. t'es pas mort toi Ça va c'est ta soeur. Ah yes si c'est ma soeur ça va. <rire> oh de toute façon elle était coke un peu aussi. De <rire> toute façon personne ne l'aimait. Ouais, ils se sont suicidés! <rire> <rire> Super, nickel! Tout ça c'est grâce à moi, bien premiers, sûr! On est les premiers, alors on est alors, <rire> <rire> On est mort hein. il y a 18 ans, mais on est premier. premiers! Je suis Dark, Sasuke, et, et je vais niquer vos mères! Avec mon nom Non, pas ma mère! <rire> non, pas ma mère! <rire> bon, c'est peut-être un gros pro, mais je vais la réactiver quand même! Mais est ta merde <rire> <rire> Tu sais, il se réveille, oh je vais te putain Il a d'ailleurs un combat qui recommence, tu sais. Oh, il a paniqué normalement. Check ça. Oh <rire> Oh Bré. Oh bah bravo, ils ont refait une Titanic. Titanic un bon 2, bâton. le retour. Ah ouais.